continue Ouais, là on est dans la bibliothèque Après on dit... Mordecaille Mordecaille Mordecaille Je sais pas pourquoi prendre prends le film Jack. Jack Ouais parce que mais quand même Pour un boss, c'est fort C'est pas le boss encore Non mais peut-être qu'on va aller voir Ne faites pas de bruit dans la bibliothèque Et puis la bibliothèque nous immobilisera net d'un chute bien senti. Ok, ouais. Tu sais, j'ai du mal à dire. Faut pas taper si on tape pour rien. C'est quoi De Castel Christo Christo Mais chute Papa C'est quoi lui Oh, ouais, tu viens exploser, c'est des bombes carrément Oh non C'est bon Ah, tu pas faire de bruit Moi je me sens carrément en gros truc de bruit non, moi j'ai fait de la guitare. Papa, j'ai fait de la guitare. Ah, c'est toi qui fais de la guitare Ah, c'est C'est vrai qu'elle a fait de la guitare. On c'est fait Oh, c'est sans engueuler. Super, super, super, je va ouvrir les verres de moi. fait la guitare. Attends. Guitare, oh, je pense que tu es pas intelligent. Ah, d'amager. Il faut tu avoir attention. Tu reprends à manger, toi, dis-toi. reprend reprends à manger le téléphone. C'est le téléphone. Mais tu sautes, hein Le téléphone, il est magique. Aïe. Ok, on va prendre la on sait pas, oh, de... pas faire un coup. Elle met les cerises en bas là, prends les. Les cerises Les cerises Allez les... chercher. C'est chaud. Vas-y. Vas-y, prends peur quand je vous le dis. Yaya Mais ils veulent m'attaquer les monstres Tu hein. sais. Tu sais que le bombardeur le bombardeur, il veut m'attaquer. Il bosse le plus que vite toi. Hein. Derrière, il y a des là où il y a tout là c'est piquante. Oh, la ah, là, il y a des sauces oui De la guitare. vas-y, Qu'est-ce que tu veux, veux papa? Et là. Oh Mad. C'est c'est. rien. Chut. Oh, te <rire> <trop gueulé. rire> Arrête, tu me fais trop. Vas-y, va, les Ah là là, on est de ils sont morts. Euh. Qu'est-ce que j'avais avant J'avais Non, avant. Euh, Jake a... et Finn. Et là, encore une fois notre scoop spécial. Ouais, j'ai le téléphone. Et là, je la c'est Je suis désolé, papa. Et je fais la like ouais, guitare. Mais après, on veut pas, mais on va ouais, gagner. Ouais, mais on va euh, gagner. je euh, moi, je pense que tu... Moi, je pense que tu... aussi Ouais. C'est euh, ce niveau il est dur, hein? euh, Ouais, je suis dégueulé. Bonjour. Oui. Ah, j'ai plein bien... de Qu'est-ce qu qu'il nous dit Salut, voici un autre type de portail spécial. Utilisez cette combinaison pour entrer dans le portail spécial. Gauche, droite, bas. Ok, gauche, droite, bas. Pas intéressant. C'est où le portail. J'ai pas compris tout ce qu'elle voulait me dire dans le portail spécial. Mais... Est chasse, oh, le chat Le chat Le chat Ouais, il est en racine Il est en les potos C'est quoi son portail spécial, là Le l'opin On n'arrête pas de se faire en coller C'est le bordel Eh ouais, parce que les démons sont ici Où tu es Yes, c'est c'est bon le moment le Vas-y yeah! Trop oh, bien Ouh Très bien Énorme Énorme En vrai c'est énorme mais C'est énorme On en Oh engueuler là Oh c'est chaud là. C'est tu Tu grand Regarde là mon coeur, regarde là ce que tu fais. Amo. Ah bon. Oui je suis là. Oula. On se fait <rire> discuter. <rire> euh ouais, elle est collée la Ah voilà, ça c'est du canon. Ça c'est du canon -can. Ça c'est du canon -can. Oh et le coffre. Vas-y, ils vont aller le tuer. Mais papa. Mon canon J'ai peur que ça nous a aidé. Attends, et moi, et tu fais le canon. Ouais. Fais ton canon. Et après, vas-y, fais ton canon. Laisse-moi tirer. Maintenant, attends pour le canon. Attends de faire ton canon, toi. Mm. Attends, quand tu pourras faire ton canon, tu le feras. Non, ça va pas. Attends, attends. je suis où ah, Moi, attends. Deux secondes. Je fais mon pouvoir. Après, tu fais ton canon. Vas-y, va faire ton canon. Non, attends, j'ai... Ouais, Ça c'est pas mal. Ah j'ai eu beau. nouveau bol. Et pour voir avec ça fait plaisir, je trouve pas. Je préfère pas le code. Viens on fait notre pouvoir en même temps. Attends. Un. Deux. deux trois. trois. Et toi t'es pas bien dessus ici. Si je suis bien dessus. On s'enfuit. Mais non, faudrait essayer de l'avoir. On l'a jamais eu papa. Attends, mais on fait notre pouvoir, vas-y. Allez, on tient dessus là. Je sais que moi j'ai pas de. Fais ton pouvoir, fais ton pouvoir Ils a pas des trucs dents Alors. Ouais, on a eu. Alors Oh, un mur laser, ça en impose, mais il faudra un casque de Hervé pour le franchir. On n'a pas de casque de Hervé. Quelqu'un à Aberdal devrait pouvoir vous aider. Ben, c'est qui c'est Ah ben, on a déjà. Yeah, Jake et Phil, encore un nouveau pouvoir. C'est quoi Je sais pas. Je On n'a pas fait ce qu'il fallait ah non on a pas été au bon endroit mince Vous allez au bon endroit, allez je suis parti Ok donc là le boss On connaît pas pourquoi on faisait le boss ça. Je pense qu'il veut le mini-boss. Vas-y c'est parti Je ah, tu sais pas, c'est facile au sujet. Viens là mon cher s'il te plaît. Voilà j'ai l'air au sujet. De toute façon sur le banquier, viens Oui je vais bien. Bah, allez viens Ok mais là c'est quoi mon, mon j'ai dû voir je pas allé, est parti. Attends, qu'est-ce que je peux savoir. Ah, je peux faire mon bouclier. Pas enfin, viens de mon bouclier. Je suis protégé par mon uni de cerveau. Ok papa. Je te dis si t'es un ennemi. t'inquiète pas, j'enverrai et j'utiliserai. Allez Allô les copains Monsieur Muscle, les fantômes frappent je me plais... La la papa, pourquoi tu fais la guitare là Je sais pas... Euh, je me derrière. Tu sais que dans mon bouclier, je, so je peux rien sentir. Tu prends le coffre ou pas T'as vu, je peux rien sentir dans mon bouclier. Prends le coffre du bonjour Durant votre périple, récupérez bien tous ces éclats brillants et colorés. Et ils vous rendront plus puissant et vous aurez besoin d'être aussi puissant que possible. Prends tout ça ouais, toi, il faut... Moi, je suis besoin au maximum, tu sais. maximum de quoi ma force Non, tu peux encore venir plus je te garantis. Tu te fais confiance, tu me fais confiance ou pas oh, je fais confiance. Eh, hey, venez m'attaquer, ah, il y super canon aussi, hein, c'est lui Oui son, son... Son canon, il est vraiment super. Yeah, je peux devenir encore plus fort. Ouais, le téléphone. Le téléphone Je vais, je vais le prendre. Ah, c'est pas grave. Je m'en rends Désolé. Oui, Allez, voir est... Avance. on a joué, avance. n'a jamais joué. On jamais On n'a jamais je bien savoir c'est quoi le truc, donc le grand pas voilà. Dans le téléphone. On va pas quand on téléphone. Allez-y. Donc le grand pas là, bon. On va me laisser prendre le téléphone, ok ouais, Est-ce Est que j'ai bien envie de savoir. Peut-être que je peux déjà savoir, monsieur Muscle. Oui. Bah, il le grand le monsieur Muscle bah oui, mais je suis muscle, c'est un dinosaure. Ouais, ah, je et... crois que tu parlais tu tu et... de tuer la de Clarence. Tu de tuer Clarence. De mort de cœur, il y a Rugby. Rugby et Mangaï. Ah oui, mais Muscle, là c'est un Rugby et Mangaï. Donc Clarence. Et moi. Ouais. Clarence, il y a moi. Ah oh, oui, il y a moi. C'est Fumo. Après, j'ai je... Fumo. Allez allez bim bim bim bim bim Des coups Christelle Bon, j'ai changé de bonhomme. Ah, là elle est un peu clarence là. Non, je suis Ah non, eux c'est... Euh, J'aime bien eux Ouais Mais ils tapent fort là, sans... C'est pas mon dessin de préféré, mais ils oh. tapent fort. J'avoue là, ils... ils sont efficaces. Mais tu sais, mais tu sais que dans les dessin de sont encore plus efficaces Ah là. ouais pourquoi oh, Parce qu'ils ont toutes des armes Ils ont des milliers d'armes Qu'est-ce que c'est nouveau la déjà parlé Allez, Un casque de Hervé, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai entendu qui Belson en parler Il était à l'école de Gumball Oh non On va pas aller à l'école chercher un casque là Bah ben, si Oh non, non, on ira la prochaine fois mon amour bon. Demain on se fait une partie, on va chercher le casque, on finit de niveau de Gumball, ok moi, j'ai vraiment envie, en fait. Ah, bien... dit, on a déjà fait un niveau de préavance aujourd'hui. normalement, on fait un niveau par jour, un, euh, deux jours, on a déjà fait plus de niveaux. C'est vrai. Une petite Pas trop jouée. Surtout qu'après, on a dit qu'on allait encore jouer à Ninjago. Ah oui, c'est vrai. On arrête aujourd'hui Euh, par contre, on n'a pas eu oh, le téléphone. C'est pas grave. C'est pas grave, on l'aura la prochaine fois. Ouais, là, on va jouer à Ninjago. Allez.